Bonjour, aujourd'hui on va voir euh, une vidéo pour faire un carré granit avec des brides relief qui vont être reliés aux, aux quatre coins du granit. Donc euh, regardez, celui-là il est fait avec une laine épaisse, c'est une laine numéro 4, des deux couleurs euh, jaune et violet et celui-là il est fait avec une euh, laine un peu moins épaisse et crocheté. J'ai utilisé un crochet numéro 3,5. Et on va faire ensemble celui-là. Ce granit, il se compose d'un granit, d'un carré granit classique sur lequel viennent se greffer les, les brides en relief hein, sur les quatre coins les, les brides de relief sont reliés aux quatre coins du granit classique donc là dans, ce, dans ces, dans ces carrés là j'ai utilisé deux couleurs vous pouvez utiliser différentes couleurs, quatre couleurs si vous voulez si, ou, ou seulement une seule couleur à vous de voir donc si vous voulez voir comment je l'ai fait, restez avec moi et suivez la vidéo donc je vais commencer par faire euh, un nœud je vais faire le nœud et j'introduis mon crochet et là je vais faire quatre mailles une 2, trois quatre mailles et je ferme dans la première par une maille glissée voilà j'ai mon petit cercle je vais faire là maintenant je fais trois mailles en l'air trois mailles chaînettes et je fais je fais un jeté pour aller faire dans le cercle je vais aller faire une bride une une deuxième Les trois, brides là comptent, les trois mailles chaînettes là comptent pour une bride. Je fais, je sépare par deux mailles chaînettes et je vais faire une autre série de trois brides. Je suis en train de prendre le bout de fil avec moi. Donc je fais une autre bride, une troisième. Deux mailles chaînettes, c'est par les trois brides par deux mailles chaînettes et encore trois brides. Deux mailles chaînettes et encore une série de trois brides. Je vais faire un carré granny. D'abord, normal, classique, habituel. Donc, et je sépare les trois brides par deux mailles chaînettes. Je vais sur une, deux, trois, la première, la troisième ma chaîne est du départ et je fais une maille glissée voilà j'ai fait ça je vais aller sur la deuxième faire une maille glissée et là aussi et je vais dans le dans le vide pour faire une maille glissée et là je vais commencer à faire trois mailles chaînettes je fais trois mailles chaînettes et trois deux brides ça va être un coin voilà bon, j'ai une série de trois j'ai une trois mailles chaînettes ici et deux brides c'est comme trois brides donc je sépare par deux mailles chaînettes je fais un jeté je reviens dans le même espace et je fais encore trois mailles 3 brides, 1, 2, 3, donc voilà, ça c'est un coin, un coin, je sépare maintenant par une seule maille chaînette pour aller dans ce vide là, donc j'entre, j'introduis le crochet et je fais une bride, je vais faire une deuxième, bride je sépare ces trois brides par deux mailles chaînettes et je reviens dans le même espace pour faire trois autres brides entre entre les, les coins ce coin et ce coin, j'ai séparé par une maille chaînette. Je fais de même ici. Je fais une seule maille chaînette. Et je vais aller dans cet espace-là. Dans cet espace-là. Pour faire mes six brides séparées par deux mailles chaînettes. Une. Deux. Trois. Je sépare par deux mailles chaînettes trois brides encore voilà. entre les deux coins je sépare par une seule maille chaînette donc je fais de même ici une seule maille chaînette et je m'introduis dans ce vide pour faire mes six brides séparées par deux mailles chaînettes. Je vais faire une troisième bride. Je sépare par deux mailles chaînettes et trois brides. Deux. Trois. Je sépare par une maille chaînette et j'arrive au début de mon tour donc je vais un 2 3 sur la troisième maille chaînette je fais une maille glissée voilà mon carré donc qu'est-ce que je fais là moi je veux aller dans ce dans le, le coin ici pour commencer alors je vais faire maille glissée comme ça pour aller dans ce vide voilà je vais aller j'y vais, vais par des mailles glissées et là je fais mes trois mailles chaînettes début de, de mes six brides Séparées par deux mailles chaînettes trois deux mailles On va bride encore dans le coin. Donc dans les coins, j'ai six brides séparées par deux mailles chaînettes. Entre les coins, je sépare par une seule, une seule maille chaînette. Et je vais maintenant dans cette, dans ce vide là que j'avais pas, pas auparavant. Maintenant, j'ai un vide dans ce vide là. J'ai séparé entre le coin et le vide par une maille chaînette. Et là, je vais faire trois trois brides. Une, deux, trois. Voilà, j'ai fait ma troisième bride. Je fais une maille chaînette pour aller travailler dans le coin maintenant. Et dans le coin, on a six brides séparées par deux mailles chaînettes. La deuxième et la troisième deux mailles chaînettes et trois autres brides dans le même espace voilà il n'y a qu'au niveau des coins qu'on qu met deux mailles chaînettes entre les coins on, on sépare par une seule donc, je fais une maille chaînette de séparation. Je vais dans cet espace, je vais faire trois brides. Ça, c'est le granny classique qu'on est en train de faire. Donc, je sépare par une maille et je vais aller travailler dans le coin direct, dans le coin, six brides séparé par deux mailles chaînettes. Deux de mailles chaînettes et trois autres brides une maille chaînette je vais aller dans cet espace dans ce, ce vide là je vais faire trois mailles trois brides une la deuxième et la troisième une maille chaîne de séparation pour aller travailler dans ce coin Et là, je fais mes six brides séparées par deux mailles chaînettes, comme on avait fait auparavant ici. Une maille chaînette de séparation. Je vais dans cet espace-là et je vais faire trois brides. Une maille de séparation, maille chaînette. Et là, j'arrive au début de mon rond. Je vais sur la troisième maille chaînette et je fais une maille glissée. Voilà. On arrive maintenant on a fait un, deux, trois, trois tours. On va faire encore. Je vais procéder par des mailles glissées là. Pour aller au centre du coin. Voilà, j'arrive au milieu du coin. Et là, je vais recommencer. Faire trois mailles chaînettes. Pour faire mes six brides séparées par deux mailles chaînettes. On va faire 5 euh, tours. Voilà. Mon coin, mon premier coin fait hein, mon granit <coughs> Je sépare par une maille et je vais dans ce vide. Maintenant j'ai deux vides, donc je vais me faire dans ces vides-là, je vais faire trois brides, une, 2 trois. Je sépare par une maille chaînette et trois brides. Une maille chaînette et je vais dans le coin fermer six brides c'est vrai de séparer par deux mailles chaînettes je, je termine par une maille, chaînette et je fais trois brides, donc on a fait, on est, on a fait un, deux, trois, et on est en train de travailler sur le quatrième tour, on va faire un autre tour, la même façon et on se retrouve, regardez, on fait six brides, dans le coin séparé par deux mailles chaînettes et entre les, les, les coins la séparation se fait par une seule maille chaînette Alors, Donc on finit le cinquième rang et on se retrouve voilà terminé le, le carré mon carré il est terminé j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq tours donc j'arrive au dernier tour et là je peux couper mon fil rose et reprendre un autre fil de couleur. Là, j'avais utilisé le vert pour euh, comme deuxième couleur. Pour ça, pour celui-là, je vais prendre le blanc. J'espère que vous allez bien voir. Donc, j'ai coupé le fil. Je peux commencer dans ce coin, n'importe lequel. Dans n'importe quel coin, on va commencer. Donc, je prends le, ma, ma deuxième couleur, je m'introduis ici, dans le coin, au milieu, dans, dans ce coin, et je vais introduire ma deuxième couleur. Voilà, j'ai mis mon fil, je m'introduis, je vais faire une maille serrée, voilà ma première maille serrée et je fais deux mailles chaînettes ensuite une deuxième maille serrée et sur ces brides là sur chacune de ces brides je fais je sors maintenant de ce de, de ce vide et je vais sur les mailles et je vais faire des mailles serrées sur les mailles sur ces trois mailles-là. Voilà. Et j'arrive ici. Maintenant, on va travailler sur sur les mailles de les, ce côté-là, les mailles de ce côté du coin. Donc, ce coin, donc il a il y a trois brides-là et trois brides-là. Donc nous, on va travailler sur ces brides-là. Je vais, je vais travailler sur le deuxième rang, sur la bride, sur celle-là. Regardez les trois mailles là, les trois brides que j'ai là. Je vais travailler sur celle là, celle du milieu. Donc, et comme c'est le deuxième rang, donc je vais faire deux tours, deux tours. Donc, c'est une double bride et je vais aller la prendre comme ça et faire ma double bride. C'est ma double bride en relief. Voilà, je fais comme ça. Donc, et je viens sur la suivante. Je fais une maille serrée. Et je vais faire trois tours maintenant, parce que je vais travailler sur celle-là, qui je trouve au troisième tour. Oui, donc, et je fais, je vais la prendre... Par, par derrière ce relief par euh, derrière voilà ce que ça donne celle là je vais travailler cette maille je vais faire une maille serrée ici sur la suivante et maintenant puisque une deux trois sur le quatrième donc je vais travailler sur les brides du quatrième tour. Donc je vais faire un, deux, trois, quatre, quatre jetés. Et je vais sur la maille du milieu, je la prends comme ça et je vais travailler ma bride. Je laisse tomber les mailles, les boucles deux par deux. et voilà ce que ça donne J'ai travaillé celle-là donc je vais être je vais venir ici puisque ma maille elle se trouve sur au niveau de celle-là je vais donc aller sur cette cette bride et je fais une maille serrée et après, je fais une serré serrée. Et maintenant, je vais travailler sur le premier tour, qui est le cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais quoi? Je fais un jeté, 2, 3, 4, 5. Et comme ça, vous ne vous trompez pas. Vous savez ce que vous allez faire. Donc, et vous allez la prendre comme ça, en relief. Et vous travaillez votre bride on laisse tomber les boucles deux par deux on essaie de ne pas trop serrer ni de trop lâcher juste ce qu'il faut donc je laisse tomber mes boucles deux par deux et voilà ce que vous obtenez donc là je viens ici sur la, la, la maille suivante je fais une maille serrée Maintenant, on a travaillé sur toutes les mailles de ce côté. Maintenant, on va travailler sur celle-là. Comme la première, elle est déjà travaillée, donc on va travailler sur celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc, pour celle-là, on avait fait 5 jetés. Puisque celle-là se trouve 1, 2, 3, 4 au niveau 4, donc je vais faire 4 jetés. J'ai déjà travaillé ma maille serrée, donc je vais faire 1, 2, 3 et je vais sur la bride c'est l'autre coin maintenant et je vais travailler sur la maille du milieu donc je vais la prendre en relief comme ça et je vais travailler ma bride normalement je laisse tomber les boucles de par deux Voilà ce que ça donne. en vert c'est plus net. Hein. On est là maintenant. On est là. On est en train de, de remonter. On remonte ce de dans ce, ce côté-là. Attendez, je vais, je vais mettre ça, ça. Vous verrez mieux, comme ça. Donc, j'ai travaillé là. C est, c est, on a travaillé... Cette bride, je viens sur la maille suivante et je fais une maille serrée. Puisqu'on va travailler maintenant sur 1, 2, 3, sur celle qui se trouve au troisième tour, sur cette, cette bride-là, donc je vais faire trois jetés. 1, 2, 3. Et je vais aller ici la prendre en relief et je travaille ma bride normale. celle là vous voyez la bride que je vais travailler après se trouve là donc je vais faire une maille serrée je fais ma maille serrée et maintenant je vais travailler sur celle là qui se trouve au deuxième niveau donc je fais deux jetés et je vais sur la bride du milieu je la prends en relief et je travaille et comme ça voilà on a presque fini ce tour. Sur les brides du premier ou de, du coin en haut, je vais faire des mailles serrées. Je travaille une maille serrée, la deuxième, la troisième. J'arrive au coin à l'intérieur, j'arrive au vide dans le coin. Donc je fais une maille serrée à l'intérieur. Deux mailles chaînettes, une autre maille serrée dans ce vide, et ces trois mailles, ces trois brides là, je vais faire des mailles serrées sur ces brides là du coin. Une, deux et trois. Voilà, j'ai terminé mon coin, j'ai fait mon, mon coin. Maintenant, je vais descendre et travailler sur. Je vais descendre et travailler sur ces brides-là, le ce côté, du, ce côté du coin, on a déjà travaillé dessus. Maintenant, on va travailler sur les brides de ce coin. On travaille sur la bride du milieu. Donc voilà, ça c'est le premier tour, ou, ou bien le dernier, donc le suivant, c'est le deuxième. Donc, puisque j'ai terminé les, les mailles serrées sur les, les brides du coin, et je vais faire maintenant deux jetés de jeter et je vais travailler sur la maille du milieu, je vais la prendre en relief et je vais faire ma double bride. Voilà ce que ça donne. Ensuite je viens ici, je fais une maille serrée et puisque je dois travailler sur le troisième tour, 1, 2, 3, c'est le troisième tour, je vais faire Trois jetés. Hein. J'ai fait trois jetés. Donc, je viens là sur la maille du milieu. Je la prends en relief. Et je travaille sans trop serrer. Voilà. Et je termine ma bride. Voilà. Quand je fais comme ça, je sais que je vais travailler sur. Est au niveau de cette bride là donc je m'introduis je, je fais une maille serrée après chaque longue bride on fait une maille serrée entre, et ensuite je vais travailler sur quel numéro c'est 1, 2, 3, 4 donc je vais faire 1, 2, 3 4 jetés et je viens sur la maille du milieu je la prends en relief et je travaille ma bride. Vous lâchez, vous regardez si c'est pas trop serré. Ouais. Parce que si vous serrez, euh, ça va pas être joli. Faut, il faut que ce soit juste ce qu'il faut hein, pour que ce soit droit sans trop, sans trop être serré. Voilà. Bon, j'ai terminé là, là. Je vais maintenant sur cette bride-là. Je fais comme ça. Je vois que je dois travailler sur celle-là et je vais faire une maille serrée. Ma maille serrée. Après, maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est le, le premier tour. Donc, je vais faire. C'est la plus longue. Je, donc voilà, un jeté, deux, trois, quatre et cinq. Voilà, j'ai fait cinq et je vais aller sur la bride du milieu et faire ma bride en relief. voilà donc on a fait celle du milieu maintenant maintenant on va travailler on a terminé pour ce côté on va maintenant travailler sur les brides de ce côté là celle du milieu on l'a déjà faite la cinquième donc pour celle là je vais faire quatre jetés donc je fais d'abord ma maille serrée ici ensuite je fais un deux trois quatre jetés et je vais aller sur, 1, 2, 3, sur celle, celle qui se trouve au quatrième tour, la bride du milieu et je fais ma bride en relief. Donc j'ai fait ma maille serrée et comme je vais aller travailler sur la bride du milieu qui se trouve au niveau du troisième tour, donc je vais faire trois tours. Voilà, trois. Et je vais aller sur la maille la, du milieu, la prendre en relief et la travailler normalement. Voilà. Voilà. Maintenant, sur celle-là, la suivante, je vais faire une maille serrée. J'ai fait ma maille serrée. Il me reste à travailler sur celle du deuxième tour. Celle-là, celle-là, on ne travaille pas. On travaille que sur à partir du deuxième, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Donc, comme c'est, elle se trouve au niveau du deuxième, je vais faire deux jetés. Donc un, deux, et je vais aller la prendre en relief et elle a, tra a travaillé ma bride, voilà, donc on a fini ce côté aussi, et sur les brides là, les, sur ces trois brides là, je vais faire des mailles serrées, une, les brides du coin, on, on, euh, au dessus des brides du coin, on fait des mailles serrées, Vous voyez, j'ai fait des mailles serrées, puis je m'introduis dans le vide et je fais une maille serrée, deux mailles chaînettes, ensuite une autre maille serrée dans cet espace. Ensuite, je vais faire trois mailles serrées sur les trois brides du coin. Une, deux, trois. Voilà. Le coin il est fait maintenant et on va travailler sur les brides de ce côté-là. Je commence par le deuxième niveau. Donc je vais faire deux jetés. Deux jetés et je vais aller travailler sur cette bride. Voilà, comme ça et comme ça. Donc puisque j'ai fait ma bride là, sur cette maille, je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais travailler sur le troisième niveau. Donc je fais 3, je vais faire 3 et je m'introduis et je fais ma bride. Voilà. Sur la bride suivante, je fais une maille serrée et ensuite je travaille sur la bride du milieu du niveau 1, 2, 3, 4ème niveau. Donc 4 jetés 1, 2, 3, 4, 4 jetés et je vais la prendre en relief. Je laisse tomber les boucles deux par deux. Comme quand on travaille une bride normale. Ensuite, sur celle-là, je fais comme ça et je sais que je dois travailler sur cette bride. Donc, je fais une maille serrée. Maintenant, c'est le, le centre. Donc, c il se trouve au cinquième niveau. Donc, c'est la bride la plus longue. Je fais un, deux, 3 quatre, cinq. Donc, 5 jetés. 2, 4, 5. Et voilà. Et je vais aller sur la bride du milieu. Et je la, je la prends en relief. Et je travaille ma bride. Je laisse tomber les boucles deux par deux. Voilà. Et je termine. Voilà. Ce que ça donne. Et je vais maintenant, je sais que je dois travailler sur cette bride là. Je fais ma maille serrée dessus. Donc une maille serrée et maintenant je vais aller travailler sur... Puisque quand on arrive au centre, après on change. On va aller maintenant travailler sur les brides de ce côté là. Donc on commence par la quatrième, la troisième et la deuxième. Donc, j'ai fait, je dois travailler sur un, deux, trois, quatrième niveau. Donc, je fais un, deux, trois, quatre tours. Quatre tours et je vais sur la bride et travailler comme ça. Je fais ma, ma bride en relief. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, regardez. Regardez. Quand j'ai comme ça, je fais comme ça, je sais que je dois travailler sur cette maille-là, sur cette bride. Alors je viens là, j'introduis mon crochet, je fais ma maille serrée. Et maintenant, sur quel niveau 1, 2, 3 sur troisième niveau. Donc je fais 1, 2 et 3. Et je vais aller sur la bride du milieu. Et je fais ma bride en relief. voilà maintenant je fais comme ça et je fais ma maille serrée je sais que c'est ici donc là je travaille sur le deuxième niveau donc je fais deux jetés et je vais aller sur la bride du milieu faire ma double bride en relief voilà j'ai terminé ce côté il nous reste celui là à faire on arrive au coin les mailles du les brides du coin on a dit sur les brides du coin, je fais des mailles serrées. Je vais prendre ce fil avec moi, je vais le cacher. Donc je fais une première maille serrée, une deuxième, une troisième et j'arrive au vide. Donc euh, au niveau de ce vide, on a dit on fait une maille serrée, deux mailles chaînettes et une autre mailles serrées, voilà, c'est la même chose que ce qu'on a fait ici et sur les trois brides là, je vais faire des mailles serrées, sur les brides, voilà, ma première maille serrée, ma deuxième et la troisième, ensuite on va faire, on va commencer à travailler les brides en relief, puisque on va travailler sur ce côté et on commence par le deuxième niveau. Donc je vais faire une double bride. Donc une, un jeté et deux. Et je vais aller sur la maille du milieu et faire ma bride en relief. Voilà la première. Ensuite, maintenant je vais travailler cette maille là. Je vais la travailler mettre faire une maille serrée pour aller là c'est le troisième niveau donc un le troisième niveau là je, je, je compte comme ça un deux c'est le troisième niveau donc je fais un, un jeté deux trois donc c'est une triple triple bride en relief et je vais aller sur la maille du milieu et faire la bride en relief Voilà, j'essaie de toujours cacher ce fil là, hein? donc maintenant je vais aller sur cette bride là et sur la bride je vais faire maintenant une maille serrée et ensuite descendre ici au milieu pour faire une bride en relief, c'est un niveau 1, 2, 3, c'est niveau 4, niveau 4 ça veut dire quatre tours. Un, je fais déjà 1, 2, 3 et 4 tours. Donc le quatrième tour. Et je vais descendre sur la bride, la prendre en relief. Et la travailler normalement en laissant les boucles tomber deux par deux. Donc on a fini avec celle là regardez faites comme ça vous savez que vous devez travailler maintenant sur la bride la première bride après le vide je vais faire ici une maille serrée et ensuite je vais descendre au milieu donc c'est la plus longue c'est comme on a dit tout à l'heure c'est cinq tours parce que elle se trouve au niveau du cinquième niveau j'ai fait trois tours 4. Et voilà le cinquième tour et je vais aller ici pour faire un bride en relief. On serre trop ça veut faire comme ça pas... donc euh, on essaie de tirer jusqu'il faut donc et je, je vais là sur cette bride là faire la bride suivante et faire une maille serrée voilà maintenant on va puisque là le niveau au, au milieu après on va faire quatre tours trois tours deux tours ok donc là je vais faire quatre tours un deux trois quatre parce que je vais travailler sur le quatrième niveau donc et je prends la maille du milieu la maille du milieu je vais la prendre en relief et, et maintenant c'est sur celle là que je vais travailler je vais faire une maille serrée et sur la bride du troisième niveau donc un deux trois et je la prends en relief donc voilà presque fini, sur cette bride là, je vais faire une maille serrée, et là, pour travailler cette bride du milieu, deuxième niveau, donc je vais faire deux tours, et je vais la prendre comme ça, voilà, on a fini, il nous reste les brides du coin, on a dit sur les brides du coin, les trois brides du coin, on fait les mailles serrées. Donc, une, deux, trois, pardon. Et là, j'arrive au point où on avait commencé. On avait commencé dans l'espace-là. Donc, et là, je vais faire ma maille une maille glissée regardez ce que ça donne après ce tour voilà ce que ça donne après ce tour maintenant il nous reste un tour à faire ce tour là regardez comme ici on va recommencer à travailler comme on avait fait au début donc je vais faire je vais m'introduire dans le vide je vais faire donc, je m'introduis dans le coin en, en allant par euh, maille glissée. J'arrive au milieu de cet espace et je vais faire trois mailles chaînettes qui remplacent une bride. Ensuite, je, je fais un jeté et je vais faire une deuxième bride, puis une troisième bride. On fait comme on, on faisait avant, dans le granny classique. Deux mailles chaînettes et trois brides je vais faire encore trois brides donc j'ai fait le coin et je vais aller maintenant je compter je fais une maille de séparation une maille chaînette de séparation je compte les, les, les voilà et les, je compte une deux trois et je vais faire une deux trois et je vais faire une bride on va refaire ce qu'on faisait ici donc une première bride une deuxième bride puis une troisième je sépare par une maille chaînette et je vais faire une, je vais je sépare par une maille chaînette et je laisse l'espace en bas une maille et je vais sur la suivante et faire une bride première une deuxième bride une troisième bride c'est le dernier tour donc je fais une maille chaînette je fais trois mailles chaînette et je sépare par une maille chaînette donc je saute celle là et je vais ici faire encore trois mailles chaînettes sur les brides suivantes sur les mailles suivantes Une maille chaînette de séparation et je saute une maille, une et je vais là je vais faire trois brides encore, une, deux, trois, voilà ça, ça donne ça comme on faisait auparavant. Et là, j'arrive au coin, je fais une maille chaînette et je vais dans le vide sous les deux mailles serrées, les deux mailles chaînettes, et je fais mes brides. Les six brides séparées par deux mailles chaînettes. Les brides du coin. Deux mailles chaînettes. Et Encore trois brides, voilà le deuxième coin fait. Là, ce que ça donne, comme on a fait ici, comme ici. Donc, je continue, je fais ma maille chaînette. De séparation et je saute les trois brides là une deux trois et je vais sur la quatrième faire ma bride je saute les mailles de les brides l'espace qui est qui est normalement sur les brides du coin donc et je commence à faire mes trois mes trois brides Les trois brides elles sont toutes séparées par une maille chaînette comme au début du granny classique je saute une maille et je vais sur la suivante faire encore les trois mailles de séparation je saute cette maille et je vais sur celle-là faire mes trois mailles encore je fais trois brides je veux dire je fais trois brides la deuxième la troisième une maille chaînette de séparation je saute cette, cette maille et je vais sur cela faire trois mailles chaînettes. Une. Deux. Trois. Je fais une maille de séparation. J'arrive au coin. Je saute ces trois mailles là. Et je vais directement sous l'espace, sous les deux mailles chaînettes ici. Avec les mailles serrées. Et je vais faire mes six brides séparées par deux mailles chaînettes. Deux mailles chaînettes et je fais encore trois brides dans le coin. Une maille chaînette de séparation. de maille chaînette de séparation, on fait que dans le coin. Entre les trois brides, on fait une seule maille de séparation. Donc je vais sauter, c'est une, deux, trois, hein, l'espace sur ces trois mailles du coin, donc une, deux, trois et je vais sur la quatrième faire ma bride. Regardez, ça fait je saute cet espace, je laisse, et je fais mes trois brides. J'ai fait une, voilà la deuxième, et la troisième. Une maille chaînette de séparation, et je saute une maille, et je vais sur la suivante, faire mes trois brides et vous voyez donc vous avez compris on a fait ce on a fait ce côté ce côté ce côté continuer comme on a fait ici et on aura terminé notre carré on se verra à la fin voilà j'ai fini le, de faire le tour du granit donc euh, on, on coupe le fils on coupe le fils et on, on les cache j'espère que vous avez aimé mes explications et n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné de vous abonner merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine inshallah